Que la paix soit sur vous. Je vous adresse cette allocution ce soir, en dehors de Côte d'Ivoire, pays que j'ai quitté au soir de la rencontre entre deux briscards de la politique ivoirienne, Alassane Draman Ouattara et Henri Conan Bédier. Deux anciens ennemis devenus amis, puis redevenus ennemis, avant de redevenir récemment amis, entre guillemets, dans un feuilleton, dans une logique digne des feux de l'amour, après avoir constaté, avec visiblement une grande légèreté, le nombre de morts qui ont été sacrifiés pour les caprices de politiciens qui ne recherchent qu'une seule chose, le pouvoir. Dire cela ne signifie pas que je m'oppose de manière systématique au dialogue entre ennemis. Car bien souvent, pour permettre la voie de l'élévation pour la population, il est nécessaire que des camps adverses puissent s'asseoir à une table et discuter plutôt que de se faire la guerre ce que je regrette amèrement c'est que ces personnes présentées comme des sages comme des guides, comme des aînés aient dû attendre la mort de centaines d'innocents on nous parle de 85 officiellement mais on connaît la notion d'officiel en Afrique et d'officieux la mort de centaines d'innocents instrumentalisés, manipulés de part et d'autre pour qu'ils décident de se réunir autour de macarons, de refaire la pluie et le beau temps. À la face du monde. Je suis parti aussi parce que tout le monde le sait, j'étais venu pour changer une recette, pour contribuer au changement d'une recette. À la recette d'un gâteau qui se nomme France-Afrique. Un gâteau qui, depuis un certain nombre de temps, intoxique beaucoup trop de gens, sur le continent africain. Un gâteau qui fait que certaines personnes, certaines parties, ont la part belle pendant que la population de manière générale est asphyxiée alors que ce sont les éléments de son sol qui sont utilisés pour que ce gâteau puisse être réalisé. De France-Afrique, je voulais arriver à Afrique-Afrique. Et donc par conséquent, comprenant que la Côte d'Ivoire est la capitale centrale en ce début de XXIe siècle, de ce néocolonialisme français, lorsque un certain nombre de frères et de sœurs m'ont parlé du fait que le départ de Ouattara pourrait être une opportunité pour que l'on puisse changer le cadre du système dans lequel nous vivions, j'étais plus que jamais partant et prêt à risquer ma vie, raison pour laquelle j'ai bravé des interdits en traversant le Togo, où je suis persona non grata par la dictature de Fornyasimbe, en traversant le Ghana et en traversant la Côte d'Ivoire, où là aussi, suite à mes mobilisations contre le néocolonialisme, j'étais de manière injuste et immorale interdit par le régime de Alassane Draman Ouattara. Mais lorsque je suis venu, il y a trois semaines de cela maintenant, pour être plus précis, le 24 octobre, j'ai eu l'occasion de discuter avec bon nombre de figures et de responsables de cadres des partis d'opposition. Tous les jours, des discussions âpres, pour certaines parties, des discussions chaleureuses, et parce que je ne veux pas mettre en danger les personnes qui ont fait preuve de grande fraternité, qui m'ont reçu avec les honneurs, qui m'ont reçu avec beaucoup d'amour, je ne les citerai pas parce que l'on sait que sous le régime de la Ouattari, être allié ou ami de Kemi seba n'est pas forcément bien vu par le régime dictatorial dans lequel ils vivent mais j'ai rencontré aussi une grande partie de gens au sein de l'opposition, et je pense qu'on doit être capable de le dire, qui n'avaient pas pour projet de changer la France-Afrique. Ce gâteau, ils aiment ce gâteau. Ils voulaient juste prendre une part dans ce gâteau et bouger celui qui était le détenteur majoritaire en Côte d'Ivoire, de ce gâteau. En l'occurrence, Alassane Draman Ouattara. Or, tout le monde le sait, je ne suis pas venu et je ne combats pas depuis des années Alassane Draman Ouattara pour l'homme qu'il est. Je me moque de lui. Peut-être même que Alassane Draman Ouattara peut être quelqu'un de sympathique. Mes proches me disent qu'il est un sanguinaire et j'ai tendance à croire mes proches. Mais géopolitiquement parlant, Alassane Draman Ouattara est l'instrument numéro un d'un système néocolonial qui l'a précédé. Il est important de le rappeler. Et tant que nous ne bougerons pas les lignes de ce système, la Côte d'Ivoire continuera de connaître les drames qu'elle connaît depuis si longtemps. Mais j'ai rencontré face à moi des personnes qui étaient sourdes au sein de la classe politique, pas de la jeunesse, c'est très important de le préciser, au sein de la classe politique, au sein de l'opposition, des personnes qui, ne, qui étaient sourdes à cette volonté de changement et qui ne voulaient qu'une seule chose, le départ de Ouattara pour le remplacer et manger leur part de ce gâteau infect nommé France-Afrique. Parallèlement à cette réalité, j'ai rencontré des jeunes pleins de vitalité, des jeunes frères et des jeunes sœurs pleins d'amour, pleins de patriotisme, pleins d'amour pour l'Afrique, très loin de la xénophobie, des gens de toute ethnie, des baoulés, des bétés, des sénoufos, des malinqués, des Abourés, qui ne se voyaient pas en fonction d'une ethnie, mais en fonction d'une appartenance commune, d'un destin commun, l'Afrique. Ces individus m'ont accompagné, ont marché à mes côtés, m'ont protégé, ont pris soin de moi au péril de leur vie. Et ces jeunes Ivoiriens sont l'avenir de la Côte d'Ivoire et sont l'avenir du continent africain. Au contraire de cette élite qui est, je le souhaite, de toute mon âme, le passé décomposé du continent africain. Certains me demandent Kemi, pourquoi te focalises-tu sur la France-Afrique Ce n'est pas le problème de la Côte d'Ivoire. Le problème de la Côte d'Ivoire, c'est que des Burkinabés envahissent le pays. Le problème de la Côte d'Ivoire, c'est que l'opposition, et là je me fais le relais de Malinke ou de Dioula qui dit cela, l'opposition est jonchée, habitée par des xénophobes. Et je souris. Parce qu'on ne peut pas décrypter ces contre-vérités de part et d'autre si l'on n'est pas capable d'analyser la manière dont a été constituée la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, le colon arrive dans une zone où diverses ethnies, pas forcément antagonistes, qui vivaient dans un bon voisinage, qui étaient dans des interactions pluriséculaires. Il y avait des abourés, il y avait des bété il y avait des malinqués, il y avait des sénoufaux. Comme dans toute famille, parfois il y a des disputes, et comme dans toute famille, parfois il y a des unions. Le colon est arrivé à dresser un périmètre et a dit à partir d'aujourd'hui, ça c'est un pays, c'est la Côte d'Ivoire. Il n'a pas pris en compte le fait que certaines familles étaient installées à l'intérieur de son périmètre mais aussi à l'extérieur de son périmètre, comme par exemple au Burkina Faso. Vous avez des familles qui sont en Côte d'Ivoire, dans le périmètre colonial, et d'autres qui sont dans l'autre périmètre, qui est le Burkina Faso, anciennement sous la colonisation, la Haute Volta, et la Côte d'Ivoire, la Basse Volta. Il n'a pas pris en compte ces réalités. Il a dessiné un pays en fonction de ses intérêts, et il a fait en sorte que le découpage et la structuration administrative de ce pays puisse par la suite lui servir. Parce que dans le système colonial de manière générale, et c'est très important que tous les frères et sœurs de mon peuple, mais aussi d'autres couleurs qui sont liées à une douleur qui est la nôtre, qui se sentent concernés par le combat, c'est très important que vous compreniez ces éléments. Nos pays ont été façonnés de manière à ce que tout soit centralisé dans les capitales coloniales, bien souvent. De telle sorte que tout ce qui devait se passer, se passait autour des capitales, soit politiques, soit par la suite économique, peu importe. Et qu'il y avait toujours dans chaque pays des zones qui, étant éloignées de ces capitales, étaient se sentaient à tort ou à raison un peu moins prises en charge. C'est une donnée historique que l'on retrouve au Sénégal que l'on retrouve en Côte d'Ivoire, que l'on retrouve au Nigeria, que l'on retrouve au Cameroun, que l'on retrouve dans des tas de contrées africaines. Et c'est un héritage d'un processus colonial. Parce qu'on ne peut pas comprendre le combat politique d'aujourd'hui, ce n'est pas comprendre, ce n'est pas capable de comprendre, excusez-moi, un certain nombre de données historiques et géopolitiques. C'est la manière dont le système colonial français a façonné l'Afrique telle qu'on la connaît aujourd'hui. De telle sorte que certaines ethnies, qui auparavant n'étaient pas en conflit avec d'autres, ont senti sous le joug de la colonisation qu'elles étaient peut-être un petit peu plus laissées à l'abandon. Mais dire que de tout temps, comme c'est le récit colonial, comme c'est le récit de libération, comme c'est le récit du monde et de tous ces torchons de France 24, dire que ces ethnies ont toujours été en conflit, c'est un mensonge éhonté. Doit-on rappeler que Péléphoro Gon, un grand chef traditionnel, coutumier, du nord de la Côte d'Ivoire, a été un grand conseiller, traditionnel, mais aussi politique, de Félix Oufouet-Boigny Comment pouvez-vous expliquer que dans un pays que l'on présente comme le symbole de la xénophobie, à une époque très reculée, le président, qui était un grand outil de la France-Afrique, mais là c'est encore autre chose, le président... Félix Oufouet-Boigny, avait comme conseiller un seigneur, un chef traditionnel du Nord, censé être d'une ethnie antagoniste. Non. Depuis très longtemps, les Ivoiriens vivaient en bon voisinage. Mais l'oligarchie a été capable d'accentuer les différences de traitement en fonction des zones territoriales, de telle sorte que, comme l'expliquait Franz Fanon, plutôt que de s'opposer, c'est ce qu'il explique dans « Les Damnés de la Terre », c'est ce qu'il explique aussi dans « Peau noir, masque blanc ». Plutôt que de s'opposer à celui qui est l'apôtre de la fracture coloniale, et de la fracture territoriale, les colonisés finissaient par s'opposer entre eux. Un processus psychologique connu de longue date dans toutes les sociétés vivant l'oppression. Il est important aussi de dire, quand nous expliquons cela, que c'est à un moment crucial, vers la fin du règne de boigny que l'oligarchie financière apatride impose un homme qui deviendra le visage de la finance internationale en Afrique francophone et en Côte d'Ivoire. Cet homme s'appelle Alassane Draman Ouattara, imposé comme premier ministre pour appliquer des plans d'ajustement structurel. Des plans d'ajustement structurel au sein desquels on trouve notamment, pour augmenter les caisses de l'État, le projet de la carte de séjour. Carte de séjour qui ostracise un certain nombre de familles qui étaient venues en masse à une certaine époque à l'appel du de boigny du Burkina Faso, de Guinée, du Mali, voire du Bénin, pour travailler en Côte d'Ivoire. Auparavant, la circulation était plus que jamais libre et Alassane Ouattara a été placé pour Restreindre cette liberté-là. Ouattara qui lui-même a un nom que l'on trouve pour certains en Côte d'Ivoire et pour d'autres que l'on trouve au Burkina Faso, entre autres. Et ce même Alassane Ouattara, à la mort du Fouet de Boigny, lui-même qui était pourtant l'apôtre des cartes de séjour et donc de la restriction de la circulation des. Entre guillemets étrangers, je dis bien entre guillemets parce que se revendiquer d'une nation coloniale, j'ai fait de la prison, c'est comme se revendiquer d'un numéro de matricule. C'est ridicule. Mais Alassane Ouattara, dans ce processus-là, restreignait les libertés des étrangers. Et lorsque Oufouet Boigny meurt, celui qui, légitimement, légalement, selon la Constitution, devait prendre le pouvoir, c'était. Son ami, celui qu'on disait tout à l'heure être son pire ennemi, devenu ami, puis redevenu ennemi, etc. Henri Conan Bédier. La constitution prévoyait que, sans faire quelconque effort, Henri Conan Bédier serait le président héritier puisque le président de l'Assemblée nationale, quand le président de la République meurt, le président de l'Assemblée nationale prend le pouvoir. Mais Henri Conan Bédier a fait une erreur d'une stupidité, son nom, que bon nombre d'Africains, y compris moi, pan ne lui pardonneront jamais. Il a utilisé un procédé, une philosophie qui à la base n'était pas négative, il faut qu'on puisse le dire, qui n'était pas euh, excluante, qui s'appelait l'ivoirité. L'ivoirité est à la Côte d'Ivoire ce que la négritude est à l'interjection de nègre. C'est valoriser une culture, à partir d'une interjection coloniale, la Côte d'Ivoire est une création coloniale, mais les gens se sont dit, vous nous excluez, vous nous assuse, vous êtes dans une démarche de nous opprimer, mais on va réussir à constituer, à valoriser le patrimoine des peuples qui sont présents à l'intérieur de cette sphère. Et quand on parlait d'ivoirité, au départ, les sénoufos, les malinqués, n'étaient pas exclus parce qu'ils étaient dans le périmètre de la Côte d'Ivoire. Mais lorsque Henri Bédié Utilise politiquement cette philosophie culturelle non excluante, il l'utilise pour stigmatiser Alassane Draman Ouattara et de facto exclure un certain nombre d'étrangers. Ceux qui sont lucides vous diront « Mais Alassane Draman Ouattara, pion de l'oligarchie financière apatride, est celui qui a commencé ce procédé avec la carte de séjour. Mais le problème de la politique en Afrique, c'est que beaucoup ont la mémoire courte. Et donc Colomb Bédier a agité le chiffon de l'ivoirité pour exclure Alassane Draman Ouattara et de facto ceux qui lui ressemblaient. Et cela a entraîné que Alassane Ouattara, pion de l'oligarchie, a pu devenir facilement la voix, le visage de tant d'Ivoiriens qui se sentaient objectivement, légitimement exclus parce que dans des zones territoriales éloigné et abandonné jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs. C'est important de le préciser, on y reviendra tout à l'heure, en Côte d'Ivoire. Et à partir de cette période, une frustration réelle, palpable, de gens qui se sentaient mis à l'abandon, a pris forme. Une frustration que, contrairement à ce que certains pourront dire, on a le droit de trouver légitime. Moi, je suis fils de Béninois de ce qu'on appelle auparavant, anciennement, Daoméens. Les Daoméens ont connu des exodes en Côte d'Ivoire, parce qu'ils ont connu des os de l'hostilité. Mon père a vécu en Côte d'Ivoire. Il a joué au foot pendant des années en Côte d'Ivoire. J'ai encore une grande partie de ma famille en Côte d'Ivoire. Et une grande partie de ma famille a fui la Côte d'Ivoire quand l'hostilité vis-à-vis des Daoméens était présente, parce que c'est une réalité, quand je parlais de France Fanon tout à l'heure, quand il y a une zone riche et que les colonisés sont entre eux, quand ils n'ont pas l'appareil le, le, politique, structurel, idéologique, pour s'attaquer à la véritable cible et aux véritables responsables, on se tue entre opprimés ou on se combat entre opprimés au lieu de se battre contre l'oppresseur. C'est une réalité historique qui existe dans toutes les sociétés colonisées de manière générale. Et donc, ce sont tous ces facteurs accumulés qui ont entraîné le processus de l'affrontement entre les diverses fractions composant la Côte d'Ivoire, fraction manipulée de manière malheureuse par des oligarques tels que Alassane Draman Ouattara, représentant de l'élite financière apatride, qui leur a fait croire que, en étant de son côté, la souffrance de populations du Nord ostracisées finira par être plus que jamais vengée. Le drame de tout ça était que le camp d'en face Lorsque l'on analyse la situation de Laurent Gbagbo, bon nombre de membres nés dans le nord, de membres appartenant au nord de la Côte d'Ivoire, avaient des postes de très haute responsabilité sous Gbagbo. Preuve que nous n'étions pas dans une question de les nordistes étrangers contre le reste. C'était beaucoup plus complexe que cela. Mais il y a une responsabilité collective, collective, de la classe politique ivoirienne de n'avoir pas su gommer, de manière définitive, ce problème de l'ivoirité qui a permis aux agents de l'élite financière apatride de surfer sur le sentiment d'exclusion d'une partie de la population. En tant que panafricaniste, je ne pourrais jamais être du côté de ceux qui, lorsqu'ils voient un autre Africain, sont capables de l'appeler étranger, sachant que l'on se revendique de nations qui, elles-mêmes, sont par le colon créées. Et mon rêve notre projet, à nous autres panafricanistes, c'est que ces prisons coloniales deviennent par la suite des entités dépassées dans le cadre, comme le disait Charenta Diop, de l'État fédéral africain. On sera dans une obligation de regarder en priorité beaucoup plus ce qui nous unit que ce qui nous sépare. Ceux qui se font la guerre aujourd'hui en Côte d'Ivoire, dans les rues, pour des politiciens qui eux sont bien bunkérisés, sont bien protégés, fument leurs cigares, mangent leurs macarons, mangent leurs 3, voire 4, 5, quand on voit la dégaine de certains, 4, 5 repas par jour, pendant que d'autres meurent sous les balles, ou en se faisant découper par des milices de microbes, qui ne sont même pas forcément des milices, contrairement à ce qu'on pense de nordistes, bien souvent ce sont des miliciens étrangers, assimilés à tort ou à raison, à des dioulas, d'accord, qui sont présentés de manière générale comme des miliciens dioulas, et qui pousse par la suite les autres populations à se dire « Dès qu'on voit des djula potentiellement parlant, il y a des microbes, et donc on doit se défendre. » Et cela entraîne des affrontements que l'on connaît. Et ce processus, ces politiciens sont responsables. Mais tous ces gens qui se battent, lorsqu'on les emmène dans d'autres contrées du monde, on les voit pour ce qu'ils sont, des Africains. On ne les voit pas pour djula, Bété, Ani, Malinke, Senufo ou autres. On les voit pour ce qu'ils sont, des Noirs. Et c'est ça le grand désespoir actuel que je peux voir en Côte d'Ivoire, panafricaniste et anticolonialiste que je suis. Certains, pour la quête de pouvoir, ont mis en avant l'aspect ethnique, plus que jamais, en se disant que si ils sont capables d'agiter ce chiffon-là, leurs ethnies les, leur permettront d'accéder au pouvoir. Nous devons briser cela. Et c'est pour ça que je demande à la société civile ivoirienne de ne plus jamais sortir, plus jamais sortir, quelle que soit votre ethnie, pour des politiciens qui vous oublieront dès lors qu'ils auront acquis une nouvelle part de pouvoir. Je vous en supplie. J'ai vu des scènes qui m'ont donné la nausée. J'ai vu des gens découper des têtes et jouer au foot avec ces têtes sur le sol ivoirien. J'ai assisté, parce que je peux le dire maintenant, j'ai été à Bonoa, j'ai été à Abidjan, j'ai été à Ganoa, j'ai été à différents endroits. J'ai vu de mes propres yeux, avec mes frères et mes sœurs, lorsque je rentrais, les barrages, je les ai vécus en direct. Des affrontements entre des gens qui, si vous êtes à l'extérieur du continent africain, vous vous direz, ce sont des Noirs qui se battent entre eux. Ça ne peut plus durer. Et donc, pour conclure, je m'adresse à la classe politique ivoirienne et de manière générale à la classe politique africaine dans la zone dite de manière impropre francophone. Tant que vous ne remettrez pas en question la France-Afrique, tous vos débats seront puérils, stériles, inopérants et coûteront la vie de vos populations. Et il arrivera un moment, si vous ne prenez pas les responsabilités qui vous incombent, de vous retourner contre l'oppresseur principal, il arrivera un moment où, avant de s'occuper de l'oppresseur principal, la population finira par s'occuper de vous. Parce que quand des gens sont à la tête de nos états pour protéger nos pays, pour protéger leur population et qu'ils se servent de ces postes pour s'enrichir au détriment de leur peuple qui par la suite risquent leur vie pour aller en Libye, les premiers coupables de la situation que vivent leur peuple, ce sont ces chefs d'état que vous êtes. Ce sont ces politiciens que vous êtes. La jeunesse africaine regorge d'amour. La jeunesse africaine regorge de patriotisme. La jeunesse africaine voit toutes les autres populations du monde avancer, se développer. Certains se disent, oui, la souveraineté n'est pas le problème, on veut le développement. Mais ces abrutis ne savent pas qu'il ne peut pas y avoir de développement sans souveraineté. Et nos chefs d'État ne veulent pas de la souveraineté. Parce qu'ils ont des bacchiches en bradant nos ressources aux étrangers. Et quand je dis étrangers, je parle de l'oligarchie occidentale et non pas d'autres Africains que certains politiciens passent leur temps à stigmatiser. J'ai fait ma part. Je suis venu et je suis parti dans des frontières de Côte d'Ivoire encore moins solides que la plus faible de toutes les passoires. Je suis rentré, je suis sorti et je reviendrai le moment venu quand nécessaire quand les gens du côté de l'opposition ou du côté de la sphère politique, de manière générale, seront prêts à s'attaquer aux véritables ennemis. Il n'est jamais trop tard pour se réveiller. Il n'est jamais trop tard, même pour les marionnettes, comme Draman, pour se rebeller. J'ai vu un discours d'Alassane Draman Ouattara, où je l'ai senti très crispé, qui m'a beaucoup fait sourire. Les gens l'ont surnommé Alassane Draman Seba, Lorsqu'il a commencé à dire aux journalistes qui euh, commençaient à lui dire « Mais votre troisième mandat, c'est un petit peu compliqué », les journalistes français, il leur a dit « Arrêtez d'imposer vos normes occidentales aux réalités africaines. » Et puis vous devez arrêter d'imposer les normes de l'Occident aux Africains. Nous sommes suffisamment majeurs pour gérer nos pays. Nous le faisons en fonction de nos objectifs. La Côte d'Ivoire est un pays qui est sorti de crise qui a besoin de stabilité, et c'est au nom de cette stabilité que j'ai personnellement accepté de faire ce mandat auquel j'avais renoncé. Donc je crois que ça suffit comme ça. Je vous remercie. Draman, il faut aller au bout de ce raisonnement. Tu as été façonné par l'oligarchie occidentale, de A à Z, mais il n'est jamais trop tard pour couper le fil avec le marionnettiste et sortir par une porte honorable. L'Afrique libre ou la mort, nous vaincrons.